Salut à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Time Between mais aujourd'hui je ne suis pas seul car je suis accompagné de... Oloris oh, Et ceci n'est pas un jumpscare. <rire> Salut à tous. Ils sont deux maintenant. Midsommar est le deuxième long métrage de Harry Aster et son premier était Hereditary. Si vous voulez avoir mon avis sur eh bien je vous invite à aller sur la chaîne de Holoris puisqu'on a fait une vidéo sur Hereditary tous les deux. Midsommar raconte l'histoire de Dani, une jeune femme qui, qui a besoin d'aide. De notre aide. Après avoir vécu une tragédie, décide de partir en Suède avec son petit ami et des amis à lui pour assister à un festival folklorique du nom de... Midsommar. Oui, le solstice. Mid Zomar. Le milieu de l'été. On comprend vite que ses rapports avec son copain sont un petit peu tendus, et qu'il se cache quelque chose derrière ce village rempli de sympathiques personnes en tunique blanche absolument ridicule. Donc vous connaissez la, la coutume, on va commencer par 2-3 points techniques avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors déjà moi le premier plan du film, c'est-à-dire vraiment le film attaque très fort, m'a pas mal marqué parce qu'en fait ça commence sur des plans sur des paysages enneigés donc bon, déjà pour un film qui s'appelle Midsommar commencer sur de la neige c'était quand même assez original et en fait au fur et à mesure des plans on s'enfonce de plus en plus dans l'obscurité C'est que du coup ça commence sur des paysages enneigés donc bah, fatalement très blancs et très lumineux et ça se termine sur un téléphone dans une pièce sombre donc vraiment dès le début le film pose l'ambiance euh, c'est à dire qu'il va passer de la lumière à l'ombre euh, dès sa scène d'intro pour continuer un peu sur ça le film va bosser sa lumière parce qu'il y a notamment un plan où l'héroïne, euh, comment elle s'appelle déjà, Dani c'est ça euh, Danny est au téléphone et en fait il y a une partie de son visage qui est éclairée avec une espèce de lumière bleue un peu pâle qui, qui bah, du coup la rend déjà assez triste, en plus que la scène n'est pas très joyeuse et une autre partie de son visage est éclairée avec une lumière plutôt chaleureuse, plutôt dorée donc déjà en fait dès le début, euh, uniquement par la mise en scène, on comprend que c'est un personnage torturé entre l'envie d'aller mieux et bah, une espèce de tristesse qui lui tient au tril. Et même plastiquement, je trouve que l'éclairage de Dany est vraiment singulier parce que je ne sais pas si tu as remarqué, il y avait des plans où sa peau, elle a l'air mais limite comme de la porcelaine, quoi. Enfin, je, sais pas, je pense notamment à un plan dans l'avion, euh, dans... le plan dans l'avion, pour ceux qui n'ont pas vu le film, <rire> où l'éclairage fait un contraste bleu autour d'elle et rouge sur sa peau, mais sa peau, elle, est, elle a une texture incroyable. Sachant que ceux qui ont vu Hereditary s'en souviennent certainement, un des éléments les plus horribles, c'était la BO. Et quand je dis horrible, ça veut dire que c'était... Complètement terrifiant, ce qui est le but du film. Et là, dès le début, il y a une super transition en fait entre, entre une voiture. Mais avec cette voiture, en fait, il y a eu un, un accident. On n'en dira pas plus. Et euh, on, au début, on croit en fait que c'est le klaxon de la voiture qui sonne. Et petit à petit, on se rend compte que c'est la musique du film. Donc du coup, en fait, avec un violon, euh, avec une, à mon avis une corde frottée très très longuement, peut-être même rallongée par ordinateur, on arrive à rentrer dans une ambiance qui est très quotidienne. C'est juste un klaxon euh, qui est bloqué pour soudainement se rendre compte que c'était une musique et là on passe dans un élément beaucoup plus cinématographique et qui est pas du tout quotidien et qui fait bien flipper. Et euh, sachant que le film fait un gros travail sur tout ce qui est plan-séquence de dialogue. Moi j'ai notamment pensé à la scène au tout début quand le copain est dans le miroir et Danny euh, sur la porte d'entrée, du coup juste à côté de la porte d'entrée il y a un miroir et du coup son copain est parfaitement cadré dans le miroir et du coup moi je me suis dit bon bah c'est un plan joli, ça, ça montre que bah, ils sont déphasés parce qu'il y en a un qui apparaît dans le miroir, l'autre dans la vraie vie. Et en fait le plan dure très longtemps et en fait il se, enfin, il se révèle que c'est un plan panotant dans toute la chambre et quasiment tout le dialogue est filmé en un plan, ce qui fait que les balles, gros respect aux comédiens quand même. Dans plusieurs interviews, Harry Astor admet qu'il aime beaucoup les plans-séquences parce qu'ils lui permettent d'avoir immédiatement une vision de son film. En effet, les séquences qui sont faites à base de plans très courts qu'il faut ensuite assembler au montage, à la fin de la journée de tournage, on peut avoir l'impression de n'avoir rien fait. Et vu qu'Harry est un grand maniaque mais on reviendra là-dessus, je comprends pourquoi les plans séquences le rassurent. Mais Ariaster n'utilise pas les plans séquences uniquement comme confort technique. Le plan séquence dont a parlé Red est extrêmement lourd de sens puisqu'il s'agit de la première confrontation entre Danny et Christian. Ariaster explique qu'il voulait faire un mélange entre un conte de fées perverti et un break-up movies, un film où... La rupture est l'élément principal. Donc, introduire cette relation qui va mener à une potentielle rupture était très important, et c'est pour ça que ce plan séquence n'est pas anodin. Il faut savoir qu'en termes de routine de pré-production, Harry Astor n'utilise qu'assez peu le storyboard. Il lui préfère la... Shot list. en très gros, il va énumérer tous les plans du film par rapport à leur ratio de cadre, à l'action qu'il s'y passe, à la lumière qu'il veut, etc., etc. Sachant que cette shot list est la première chose qu'il fait après avoir accepté le scénario de base. Et il travaille sur cette shot list avant même d'avoir rencontré le directeur photo ou le chef opérateur ou quiconque. Pour lui, cette shot list est un outil de communication, c'est-à-dire qu'il faut, à son avis, avoir une vision extrêmement précise de son film avant de rencontrer les équipes techniques qui vont faire en sorte que ce film bah, prenne vie. Cela donne au film d'Harry Aster un rythme de production assez rigoureux, on en reparlera plus tard, mais ça nous donne aussi ce genre de scènes, qui sont... Wow Le réalisateur sait que cette scène est cruciale, et il va donc allier le fond, le texte et la forme. Le dialogue, certes en plan séquence avec un miroir, mais qui se termine en plus par un contre-jour, ce qui fait que même quand ils sont dans le même cadre, ils sont séparés par la lumière cette scène à elle seule est un petit bijou de mise en scène et ce n'est que le début du film. Et pour continuer sur, les, euh, sur le côté très prouesse du film, il y a, un, y a un, un mouvement de caméra qui m'a vachement marqué et qui montre vraiment que l'équipe du film, elle savait ce qu'elle faisait. C'est un moment, je sais pas si tu, tu vois, où il y a une espèce de... Il euh, ah, y a celle-ci, oui, il y a ce passage qui est impressionnant. Mais il y a un passage où il y a une espèce de fresque que la caméra, la caméra vraiment passe dessus et derrière il y a le, du coup la enfin le l'héroïne et son copain qui passent derrière, et au moment où la fresque arrête de défiler devant la caméra, PAF Il y a les deux personnages qui sont en plein centre du cadre, alors qu'ils sont genre à 60 mètres de la caméra. Ce qui fait qu'en termes de timing, c'est-à-dire que les acteurs sont passés derrière la fresque, la caméra regarde toute la fresque de droite à gauche, et PAM On retrouve les gars 60 mètres plus loin, mais exactement au centre du cadre. Donc là, en termes de rythmique, j'imagine que vous y avoir, je sais pas, le chef opérateur ou qui, qui devait dire aux acteurs « plus vite, moins vite, plus vite !» Donc vraiment, en termes de rythmique, le film est super fort sur ce genre de passage. Et ouais, du coup, ça rejoint ce qu'on disait sur les travaux de cadre, c'est qu'au-delà de simplement faire de la, du travail de composition, de « qu'est-ce que je mets dans le cadre ?», il va vachement réfléchir je trouve à travers mixemar Ariaster, comment je vais déplacer peut-être mon cadre, comment je vais jouer, m'amuser avec le cadre, aussi peut-être plus tard comment je vais cacher certaines parties, dévoiler d'autres parties du cadre. Et moi du coup la scène à laquelle j'ai pensé que Red <rire> allait faire allusion, c'est le retournement sur l'autoroute de, de la caméra qui pour nous montrer euh, le, le trajet des gens qui vont dans ce camp et euh, le, le nom de la ville va complètement faire un, un 360, hein, je crois c'est même plus un 180. Peur enfin, voilà. ouais, on, on en parlait un petit peu en neuf tout à l'heure, c'est que <rire> ce, ce film ose des trucs, c'est-à-dire que notamment en termes de blanc surexposé, il y a des moments où le film n'hésite pas du tout, c'est-à-dire que vraiment comparé à la grosse majorité des films d'horreur qui vont travailler l'obscurité, etc. Là, c'est un film qui va bosser les lumières et qui va bosser même l'excès de lumière à certains moments. Et le film utilise pas mal aussi de plans qui sont très symboliques, c'est-à-dire des plans qui pourraient, qui pourraient paraître assez banals, euh, pris euh, tout seul, mais qui en fait quand on a, euh, quand on vit l'aventure avec les personnages ont vachement de sens notamment il y a une scène où euh, c'est l'anniversaire de, de Danny et son copain a complètement oublié, mais du coup il est un petit peu en catastrophe une fois qu'il s'en souvient de lui offrir une espèce de, de part de tarte avec une bougie du, du, coup, du coup dessus à, à souffler, sauf que bah, du coup la bougie arrête pas de s'éteindre et pour moi c'était vraiment un moment où on sentait que le, le couple était ultra vacillant un peu comme la chandelle de la bougie oui, plus ça, plus toute la symbolique que le feu a, je trouve, pour le personnage de Danny, euh, par rapport ne serait-ce qu'à l'événement perturbateur du début du film, et également euh, en termes de cycle, de boucle, ça on verra plus tard, le, ce que le feu symbolisera aussi dans la suite de Midsommar Alors tout au long du film, moi j'y ai pas forcément euh, trouvé un sens, mais il y, y a un effet qui est assez perturbant, qui se retrouve un peu partout, c'est en gros une espèce d'effet d'ondulation. Un petit peu comme, vous savez, quand l'image ondule avec la chaleur, quand vous, quand vous fixez une, une route en été et que vous voyez l'air un petit peu se courber, et bien il y a un petit peu cet effet-là, sur certains plans, certains repas, certaines plantes, et je ne sais pas s'il y a une, une espèce de... Mais je, mais je sens que Loris veut répondre à cette question. Vas-y, Loris ah c'est aussi l'effet de la drogue totalement, euh, c'est comme ils passent beaucoup de temps à consommer des choses, euh, soit de leur plein gré, soit un peu à leur insu, euh, c'est tout à fait un état naoseux que moi je connais pas, c'est un ami qui me l'a dit, euh... <rire> et qui fait que voilà, et du coup le spectateur euh, perçoit les perturbations sensorielles des personnages de la même façon à l'image par des tremblements. C'est un, un peu trop récurrent à mon goût, par contre, d'ailleurs. Bah, c'est vrai qu'en fait, à partir du moment... C'est pas un défaut, mais c'est un petit reproche, c'est qu'à partir du moment où ils prennent cette espèce du coup de drogue... Là, pour le coup, on est sur le premier quart d'heure du film, il n'y a, a pas de spoil. Mais à partir du moment où ils prennent cette drogue, je me suis mis à me méfier de tout ce qu'ils mangeaient. C'est-à-dire que dès que les gars euh, portaient euh, un sirop, une, une tarte à la bouche, je me disais Non, mais ça, c'est de la drogue. » Du coup, on s... après, ça crée un effet de paranoïa qui est pas mal, mais ce qui est étrange, et on va arriver sur un peu le, le gros morceau, c'est que c'est pas l'état d'esprit des personnages. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus euh, dérouté dans ce film. On est face à des personnages qui, face à ce genre de scénario, je vais encore me péter la gueule, c'est une tradition dans cette émission, qui, euh, du coup, ces personnages, euh, face à ces situations qu'on a déjà vues au cinéma, ils répondent pas du tout naturellement. Enfin, pas du tout comme on attendrait à ce qu'ils s'y répondent. Et du fait que certains, certains éléments, comme je le disais, étaient prévisibles, c'est aussi du fait que finalement, c'est pas vraiment dans la surprise que Areaster va chercher à faire ses prouesses, et ça, quelque part, c'est presque assumé, je me rends compte euh, un petit peu plus en sortant de la salle, par le fait que, comme on assiste à un rituel, c'est quelque chose qui arrive toute une, certaine, toute une certaine durée, les 90 ans, et ça a déjà arrivé, ça va encore arriver, les fresques en parlent, quelque part, euh, tout est écrit, y a pas à spoiler, ni le spectateur, euh, ni nous, là, en en parlant. <rire> en effet, Harry Aster confie que le script de base, le pitch de base de l'histoire, ne le ravissait pas. Un slasher en Suède, ça lui parlait pas. À la base, Midsommar est tiré d'un film qui s'appelle Midsommar, qui est globalement un slasher dans les fjords, mais euh, ce sous-genre de film d'horreur, qu'on appelle le folk horror, en gros c'est quand l'horreur se passe à la campagne, est perclus de clichés ultra datés, comme par exemple le cimetière indien ou la malédiction en sumérien. Enfin, c'est sympa la première fois qu'on les voit, mais au bout d'un moment... Mais Aster a tout de même accepté le projet à une condition, qu'il puisse écrire le personnage de Danny début à la fin de son arc, un personnage qui n'est même pas présent dans la version de Midsommar, la version danoise donc. L'idée assez brillante d'Aster, c'est que d'un côté on a les touristes américains et britanniques qui eux vivent un film de folk horror, mais d'un autre côté on a Dany, bah, qui elle vit ce que Aster nomme un conte de fées perverti. Ce village permettrait à Dany de surmonter la tragédie qu'elle vit en début de film, mais à quel prix ça, on verra ça plus tard. Notre vie est un cycle, nous avons chacun notre place. Chacun notre rôle. Le malheur vient quand on ne connaît pas quel est son rôle. Alors parlons un petit peu de production. Ce film, mériterait de gagner les Jeux Olympiques. Midsommar est une commande de Be Real, une boîte de production suédoise, à A24 Studios, qui est notamment le studio qui est derrière Hereditary et The Witch, pour ne citer que ces deux-là. Sauf que Be Real a approché A24 Studios alors qu'Hereditary était encore en post-production. En fait, les producteurs suédois avaient eu vent du pitch de Hereditary, et s'étaient dit, eh ben, c'est parfait pour le scénario de Midsommar, donc donnez-nous Ari Aster, on le veut Donc comme je vous l'ai dit, au début il hésite, il est pas très sûr, mais une fois qu'on l'autorise à réécrire quasiment intégralement le scénario, pour créer un personnage principal de sa facture, il accepte. Et donc la fameuse shotlist dont je vous parlais, qui pour l'anecdote, pour Midsommar faisait une bonne centaine de pages, eh bien il a commencé à la faire alors qu'il était en pleine diffusion... ...de Hereditary. Un déphasage complet. Il admet d'ailleurs ne pas avoir pu profiter pleinement du succès de son premier film, tellement il était omnubilé par la pré-production du deuxième. Pour vous donner un ordre d'idée, Hereditary est sorti le 8 juin 2018 aux états unis et le 9 juillet, le gars était en Suède en train de faire du repérage pour trouver bah, l'endroit où ils vont construire le village de Hogra. Avec son budget de 9 millions de dollars, la production du film était une prouesse. Faut quand même dire qu'ils avaient un village entier à construire en Hongrie, la Suède était un petit peu trop chère pour le budget du film, et que tout le long de la construction, un seul objectif primait, la rapidité. En effet, vu que le tournage ne se passait pas en Suède, eh ben, ils avaient pas l'été éternel devant eux. Le fameux été qui dure 6 mois dont les personnages parlent dans le film, eh ben, ils ne l'avaient pas au tournage. Et au moment où ils finissent le village, eh bien, on est déjà à fin juillet. Aster veut que la photographie du film ressemble au maximum à ce que pourrait ressembler l'été sans fin suédois. Donc, impossible de tourner trop tôt le matin, ni trop tard dans l'après-midi. Pour un film de cette ambition, normalement, ils auraient dû tourner toute la journée sans s'arrêter. Mais, à cause de cette contrainte météorologique, bah compliqué. Et qui dit tourner en extérieur dit faire gaffe à la continuité. En effet moi je tourne en studio donc bah la continuité euh, globalement je m'en fous parce que cette lumière là ne va jamais changer. Mais quand vous tournez en extérieur et eh bah ben, le soleil il voyage. Si par exemple vous commencez une scène à 11 h du matin et que du fait qu'elle soit complexe vous la finissez à 15 h eh et bien les ombres auront complètement changé. Et à cette heure, ne faisant pas les choses à moitié une grosse partie des plans ont été tournés en 35 mm tout simplement pour constamment inclure le village dans le plan. Utiliser des grands angles quand on filme parle de communauté et de village bah c'est extrêmement bienvenu. Les personnages sont constamment inclus dans le village. Sauf que ça fait que les erreurs de continuité se voient beaucoup plus. En effet, ça se voit beaucoup plus quand une colline est passée du soleil à l'ombre que quand un visage change très légèrement de luminosité. Il aurait été facile de cacher tous ces problèmes de continuité en... filmant plus proche des acteurs et en remplaçant le soleil par un projecteur, mais non. Aster insistait pour son putain de 35 mm. et ben bah, ça rend bien. Et en plus, étant donné qu'ils ont tourné en août, c'est le moment où les jours deviennent de plus en plus courts. Mais quel cauchemar, mais quel cauchemar putain Alors mesdames et messieurs, on est reparti pour l'aventure, parce qu'avec Red, c'est... Oh putain, ah oui, oui, non, c'est pentu, mais, mais let's go <rire> Allez, let's go Non, franchement, ça va. <rire> Toi aussi, invente-toi une vie d'aventurier grâce à un chapeau. <rire> Nous avons enfin trouvé un endroit où bivouaquer, parce que... Là c'est la grande aventure aujourd'hui. Alors on va euh, incessamment sous peu passer euh, dans la zone spoiler. Mais avant je voulais parler d'un des thèmes du film qui est un petit peu la, la pression des pairs. C'est-à-dire que cette fameuse communauté hein, qui est dans toutes les bandes annonces euh, va tenter... Bah, évidemment hein de ramener ces personnes, enfin euh, nos héros euh, dans, leur, euh, dans leur communauté via de la pression, mais ce qui est intéressant c'est que les amis entre eux se font de la pression, notamment sur euh, fumer du shit, euh, sur des machins comme ça et du coup c'est intéressant en fait, cette idée de pression des pairs s'installe dès le début du film avec des gens qu'on est censé considérer comme plus ou moins sympa finalement et du coup, eh bien vous le connaissez, vous l'aimez, on est parti pour le jingle de la zone spoiler parce que ça va être très compliqué de parler de Midsommar, de son ambiance, de son rythme, sans rentrer un petit peu dans les détails de ce qui s'y passe. Je peux chanter le jingle Non. Spoiler des films, c'est pas très bien. En règle générale, faut pas faire ça. Non, non, non, non, ne le faites pas. Mais pour les besoins pour cette vidéo, je vais devoir un peu spoiler, je suis désolé. Yeah, yeah, yeah. Cette zone spoiler. Fuyez yeah, si vous le pouvez encore, parce que moi je vais spoiler parce que ceci est une critique vidéo. Alors pour la zone spoiler, on va parler globalement du rythme du film qui est nettement plus Auteur entre guillemets, euh, que héréditari, qui avait un, con, un concept très perché, mais qui avait un, un contexte et un ensemble d'événements qui étaient finalement assez concrets. C'était une mort, c'était un enterrement, c'était un deuil, c'était une famille, il y avait des scènes dans la rue, dans les classes, etc. Enfin, dans les classes d'école euh, du, du lycéen, notamment. Alors que là, dans Midsommar, à partir du moment où on arrive à. Euh, rappel, Rappelle-moi le nom de, de l'endroit Ça en, se termine par Land. Hanskerland, Angerland. Angerland voilà, donc à partir du moment où nos héros arrivent à Angle, hein, bah à partir de ce moment-là, le film prend un rythme très éthéré, très doux et très lent. Donc si vous êtes là pour un peu la peur, l'effroi et les, les trucs un peu euh, jumpy du film d'horreur, bah vous risquez d'être pas mal déçus et c'est un peu le cas des gens dans notre séance qui très vite... Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai senti une espèce de... De, de grands moments de doute de la part du public en se disant mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce film et qu'est-ce qu'il essaie de me raconter Bah oui, à mon avis, euh, l'interrogation c'est peut-être euh, qu'est-ce que ce film est en train de me faire sentir parce que la plupart des films d'horreur sont... À la limite, pas tellement dans l'horreur, je dirais, ils sont vraiment dans le stimuli-réponse. Euh, et du coup, on n'a pas le temps d'avoir peur, on est dans le sursaut. Là, on essaye vraiment d'installer une ambiance, on joue pas du tout sur les jumpscares, comme tu disais. Et c'est peut-être ça, vraiment, le fait d'avoir peur, c'est limite cette hystérie qui pousse à rire parfois, tellement on est mal à l'aise, on ne sait pas s'il si, euh, vaut mieux en rire que, que de finalement se faire dessus. En fait, le film filme très au premier degré les rites de cette communauté. C'est-à-dire que c'est des rites qui sont à la frontière entre le ridicule, parce que c'est un truc très New-Edge, avec des pierres, euh, des, des, des pierres énergétiques, etc. Mais à la frontière avec un truc réellement tribal et réellement flippant. Donc le film va vraiment mélanger cette peur qu'on a des anciennes cultures, peur qui vient d'autres films d'horreur qui ont exploré ce truc-là avant, et cette espèce de, de gentil sourire qu'on a envers notre énergéticien du quartier. Quoi. Le film se passe sur 9 jours, parce que la, la fête euh, des, euh, de, de cette communauté dure 9 jours, c'est annoncé dès qu'ils arrivent. Et euh, le premier jour est très long, c'est-à-dire qu'on a vraiment le droit à une introduction de tout le village, quasiment de chaque personnage du village, il y en a une bonne cinquantaine non c'est pas le cas, mais une, une grosse introduction sur le village. Et au fur et à mesure, les journées vont devenir de plus en plus courtes, sachant que vu que ça se passe en Suède, le truc bien vu, c'est qu'il fait jamais nuit. On a vaguement une, un crépuscule, à un moment, mais pas plus que ça. Il y a vraiment un côté étrange sur ce déroulé des jours, un vrai, un vrai rythme éthéré comme j'ai dit tout à l'heure. Et alors je sais pas si c'est exactement ce dont tu parlais, mais dans le fait que c'est difficile de discerner peut-être la temporalité, c'est également lié encore une fois, à mon avis, au, au malaise général euh, et peut-être un petit peu à la drogue là aussi, des désolé de y revenir, hein. c'est pas mon thème favori, hein. notamment parce qu'il y a carrément d'entrée de jeu euh, une journée qui, qui passe à cause d'un bad trip et à partir de là bah, on, on sait plus vraiment voilà, à cause de, des, des consommations, de à quelle vitesse s'écoule le temps et c'est peut-être pour ça que ça semble s'accélérer, euh, ça va croissant et ça va croissant en termes d'implication euh, des personnages euh, de, à leur gré ou non je trouve. Et maintenant que l'on peut spoiler à Gogo, pour répondre à ce que tu disais juste avant la zone spoiler, comme quoi euh, les, les pères euh, incitaient à faire les choses euh, en communauté, eh bien à mon avis, c'est pas tellement euh, de, de vouloir faire pression, mais c'est vraiment dire que dans, dans ce milieu-là, les choses se font ensemble, et notamment euh, en termes de ressenti d'émotion, à partir du moment où il y a... Je peux spoiler comme importe, ça Donc euh, à partir du moment où il y a la scène de sexe, c'est relativement du viol hein, quand même pour le mec. Et également, en parallèle de ça, la scène de la réaction euh, face à l'adultère que va avoir Dany, on va se rendre compte que l'émotion se, se vit en communauté. Et c'est une sorte de, de façon de, de, de l'expier plus facilement peut-être. Euh, et, et à mon avis, c'est peut-être pour ça que les gens ont tendance, au début du film, à montrer qu'ils font pression. C'est que ici on fait les choses ensemble. Ce qui est cohérent avec le cinéma aussi, d'ailleurs. Alors je vais parler de la fin du film ici, car j'ai vu que celle-ci faisait parler d'elle. Certaines personnes se demandent si Ari Aster, oui ou non, défendrait les valeurs de la communauté de Hogra, qui sont un tout petit peu spéciales, quand même. Comme je l'ai dit plus tôt, Ari Aster considère que Christian et ses amis vivent un film d'horreur, un film de folk-horreur classique, alors que Danny, elle, vit un conte de fées perverti. C'était sa condition pour accepter le projet, que l'arc narratif de Danny soit intégralement écrit par lui. Il est donc légitime de voir au travers de Danny la vision du réalisateur. Or, sur les tout derniers plans du film, après qu'elle ait fait brûler son petit ami vivant, on la voit rire et on la voit sourire. Est-ce que ça veut dire que le film défend la mort de Christian en disant qu'il méritait de mourir ainsi Eh bien, mes chers amis, si le film fait ça, c'est pour vous toucher vous public. Harry résume très bien sa philosophie dans cette phrase « J'aime quand la réalisation d'un film est aussi grande que les émotions des personnages » Tout le long du film, les Hograns utilisent le malheur de Danny pour l'amener à eux Durant sa première conversation avec Pelle, c'est lui qui fait ressortir la tragédie de Danny pour la rendre faible, pour la rendre malléable Lorsque Danny a des doutes sur Christian et qu'elle en parle à Pelle, eh bien, il utilise la même stratégie. Il la manipule. Il la fragilise en parlant de son traumatisme pour ensuite être très doux et lui dire qu'après tout, à Ogra, il n'y a pas de malheur. C'est ça, la communauté de Ogra. C'est des manipulateurs dangereux. La fameuse scène où elle pleure en rythme avec les danseuses de mai, c'est pas une scène de libération. C'est une scène d'enfermement. Elle signe par les larmes un pacte avec son traumatisme. Elle l'oublie. Elle oublie son traumatisme. Mais avec lui... Elle oublie qui elle était, elle oublie son ancienne vie. Et donc, bah comme disait Loris par rapport à les métaphores sur le feu, elle brûle ce qui reste de son ancienne vie. À savoir son... son copain. J'aimerais vraiment pas être le psy La fin de Mizomar est glaçante parce qu'elle nous dit que la quête du bonheur peut nous amener à devenir un monstre. Se rendre compte que vivre est la chose la plus horrible qui soit. C'est un sentiment que je connais et que je pense tout le monde connaît. Nous passons notre vie à essayer d'oublier le malheur qu'elle nous inflige. Nous parvenons tous à survivre à ce sentiment mais il ne nous quitte jamais. Il nous hante. Il se cache derrière chacun de nos maux. On pense que si on reste suffisamment actif, on finira par réussir à l'enterrer, à l'enfouir sous le sol. Mais il remonte. Il remonte toujours... Bon, on est, reparti pour, euh, on est reparti pour un petit peu de grappette, t'es prêt Non, pas comme ça, pas comme... Ok, alors, euh, mes très chers abonnés, j'aimerais vous dire qu'on est dans un endroit particulièrement creepy, parce que, comment comment vous dire... Que fait cette corde à côté de cet arbre je, je veux des réponses. Alors, on va bientôt sortir de la, de la zone spoiler, mais avant, je voulais te poser une question, Blue, qui est l'artiste qui a fait euh, les, les têtes coupées, euh, les, les jambes arrachées euh, Et notamment cette espèce de masque aussi. À un moment donné, il y a un personnage qui a priori est zombifié ou je sais pas. Et en fait, il a une espèce de masque de peau par-dessus son visage. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il ne peut pas parler alors qu'il est dans son corps. Enfin, c'est oh, c'était horrible. Je veux savoir qui est cet artiste. Ce mec est un génie. Il s'agit, mon très cher Red, de Ivan Poharnok C'est un prothésiste hongrois qui avait notamment travaillé avec Dick Smith, le responsable des designs de l'Exorciste. Tu vois ce qui est là-haut c'est son level. La méthode pour réussir à faire les cadavres de Midsommar est simple. On prend les mensurations précises d'un acteur et à partir de là, avec du caoutchouc et du silicone, on crée ce qu'on appelle un dummy. En gros, c'est un mannequin tout mou. Alors, dummy en anglais, ça veut dire stupide. Ils n'ont aucun respect avec leurs accessoires. Et la chose qui prend le plus de temps à faire avec un demi, c'est les poils. Les cheveux, la barbe... Et si vous vous souvenez bien de la fameuse chute du, du monsieur très vieux, bah il a beaucoup de poils. Apparemment, pour finaliser les demi, ils ont pris quasiment un mois et demi à mettre un par un les poils sur du silicone et du caoutchouc. A savoir que pour la tête, Ivan s'est amusé à relever soi-même un défi technique. En effet, le problème d'éclater une tête avec un marteau, c'est que bah du coup, il faut autant de têtes en caoutchouc qu'il n'y a de prise. Ce qui, comme je vous l'ai dit, avec les poils tout ça, prenait beaucoup trop de temps. Du coup, Ivan s'est dit, eh ben on va faire une tête réutilisable. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je vous laisse un article qui explique ça très précisément. Mais vraiment, ce mec est pas l'aise. Et boum, une génération de traumatisés. Nous voilà donc sortis de cette zone spoiler et euh, on voulait un petit peu parler du public à qui est adressé Midsommar parce que ça peut être un petit peu... Euh, confusant on va dire. Là où je trouvais qu'Hereditary changeait pas mal le, la donne, mais restait compréhensible, c'est-à-dire que si vous avez déjà vu des films d'horreur, Hereditary vous avez des codes, il y a des éléments concrets dans Hereditary qui fait qu'on peut se rattacher à des codes d'horreur. Alors que là, Harry Astor a tellement voulu briser tous les codes du film d'horreur jusqu'à quasiment en retenir aucun, que ça peut être très dépaysant. Mais néanmoins, avec ou sans avertissement, je pense pas que les gens passeraient un mauvais moment, euh, qu'ils en aient l'habitude ou non, parce que bon, on n'a pas fait le micro-trottoir, on aurait pu euh, avec le micro pour savoir la vie euh, des gens dans la salle. Mais je pense que même euh, si on s'attend si pas du tout à voir ce genre de film, le fait que la thématique, euh, une des thématiques principales, soit justement cette euh, sortie de territoire, de, on s'en va des States, on va en Suède, euh, et ben on la retrouve un petit peu en termes d'habitus aussi, euh, genre euh, on, va, on va plus avoir nos habitudes de films d'horreur habituels on va découvrir autre chose, et de la même façon que Dany découvre la culture, nous on va découvrir le film d'auteur façon Aster, d'horreur, d'auteur lapsus euh, sympa. Alors du coup on va se glisser euh, tout doucement vers la conclusion, et, euh... Et le risque qui glisse réellement La co conclusion est là-bas Donc pour résumer, comme, comme vient de le dire Loris, à mon avis, vous allez vous prendre une claque quand vous allez voir ce film. Mais des fois ça fait du bien de prendre des claques. Mais en tout cas c'est un, une vraie belle tentative de créer de l'horreur là où on ne s'y attend pas, de créer de l'esthétique là où on ne s'y attend pas, de penser les personnages d'une manière complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur certains films. Comme disait Loris tout à l'heure, tout comme les personnages entament un voyage avec ce film, et bah, soyez prêts à voyager. Et du coup, bah, quand on voyage le cœur léger, on est généralement sacrément bien surpris. Du coup, bah, merci Loris d'être venu dans cette vidéo. Et, euh, et bien vous, là, qui regardez cette vidéo, peut-être que vous ne la savez pas, mais monsieur a une, une chaîne YouTube, tu veux peut-être en dire deux, trois mots euh, avant qu'on se quitte alors euh, trois mots, hein, euh, cinéma, rêve lucide. Et j'ai dit euh, cinéma avant les rêves lucides. et euh, Allez me mettre un pouce rouge pour ça, euh, déjà. <rire> oh non. <rire> je, demand, je, je demande le décompte par Blue. Cinéma, rêve lucide. Ton abyssale stupidité n'a d'égal que la profondeur de mon mépris pour ton existence. Sache-le. Je, je m'avoue vaincu. Faut faire de la gymnastique sur du verre, s'il te plaît. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Time Between. S'il vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Il faut faire le gros portage qui fait très plaisir. Et dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À vous les studios, qu'est-ce que tu as à dire à ça, Blue